Salut à tous et bienvenue pour un nouveau débat vidéoludique en compagnie de chroniqueurs déjà vus et même un petit nouveau, donc Lian du 32, qui sera toujours mon acolyte de toujours. Salut C'est nouveau Alors j'aime bien les dames qui dit un petit nouveau et qui dit Lian 32. Oui, c'est ça Le petit nouveau Lian, salut Non, le petit nouveau c'est Fry, donc salut Et Pingoleon3000 que vous avez déjà entendu dans le précédent débat vidéoludique. Dans le deuxième Dans le deuxième Oui, dans le deuxième, enfin qui remonte à des siècles parce qu'on est très régulier au débat. C'est ça! Exactement! Effectivement! Et aujourd'hui, un gros débat, parce que nouvelle formule. Un gros débat sur une. Un formule? Ouais, nouvelle formule. C'est spécial, bordel, what the fuck, cette fois-ci. Non, non. Non, vrai La nouvelle formule, c'est juste qu'il n'y a pas de Voilà, c'est ça. Mais gros, gros, gros, gros débat sur une bullshit de Nintendo, entre guillemets. Non, non, on va argumenter plus tard. On va argumenter quand même, mais on va parler de. Laissez-moi vous présenter la Nintendo 2DS, la console de Nintendo qui nous se replie pas, qui n'est pas en 3D. YOLO Alors, si on un faisait un, un petit retour... On va de suite annoncer les, les spécificités de la console. Oui, donc, donc, donc tu peux dire quelle ou... date on est, est tu 26. peux un peu retranscrire l'ambiance de l'annonce. Donc, euh, le non, 28 du 8 peu, ça, euh, 20, 20, 20, vers 18h, Nintendo balance un trailer sur Twitter où il parle d'un nouveau modèle de 3DS et qu'est-ce qu'on apprend de DS Logique. Mais moi un truc au début, genre un troll ou je sais pas oui c'est ça, en fait moi j'ai euh, reçu, je sais pas, il devait être ah. 18h, j'ai reçu un SMS euh, de quelqu'un il me fait euh, Oh ils viennent d'annoncer la 2DS ouais. ah, <rire> Mais tout le monde a cru une blague, en fait c'est drôle parce que cette console, euh, le nom, le nom est tellement trollé que ça ressemble à un fan-made, enfin le genre de vidéo qu'on balance euh, sur internet, genre le Nintendo On, là je sais pas si vous vous souvenez, l'espèce de casque là, mais ça ressemble à ce genre de blague parce que le truc est tellement con. 3DS, 2DS. Oui, c'est ça. C'est comme si c'était une ah oui. blague en fait. Ouais, moi, c'était a ça... Je vous interromps, Fropping Oleon. Je vous interromps. Alors, euh, bienvenue à Flo. Alors, oui, euh, aussi, oui. Oui, euh, bonjour. <rire> bonsoir, <rire> tout <rire> bonsoir tout le <rire> <tout> monde. <rire> moi, tout correct, de alors, de et moi, j'ai eu un gros problème de connexion. Et là, tout est rentré dans l'ordre normalement. Flo que vous connaissez déjà, que vous avez déjà vu dans l'épisode 2. Oui, dans l'épisode 2 aussi. Il en aussi à l'épisode Ouais, pour rebondir là-dessus, c'est exactement ma première réaction. C'est que j'ai dit, mais c'est un fake. C'est complètement ça. ce truc. C'est complètement con. Oui, alors qu'en fait. Ouais, alors qu en fait Mais, euh... Je suis sûr que les, les gens qui ne savent pas l'annonce de la 2DS ne savent même pas de quoi on parle. Donc oui, on va oui, de suite oui. expliquer ce que c'est la voilà. 2 ds Donc la 2DS. Voilà. C'est euh... une 3DS chut, chut, chut, qui est totalement oui. plate, euh, utilise un peu gamepad. Euh, avec, Tablet. On, met, on mettra des photos euh, dans le. Bon, au pire, vous allez sur Google, vous avez 2DS. Ouais, voilà. <rire> oui, voilà. <Et> en, fait, <rire> on en parle. Vous... Cas, ça va être, euh, en fait, c'est une 3DS avec exactement les mêmes écrans que la 3DS. Sauf que c'est en 2D. Le slogan totalement épique de Nintendo, quand même, je... avec la Nintendo 2DS, jouer au jeu 3DS en 2D. Ouais, ouais. trop bien! Euh... Bravo. Et aussi, trop bien. aussi dans le trailer, c'était marrant parce que d'abord il présentait la 3DS normale. Ouais, ouais, d'abord il te faisaient une, une espèce si de. te présente la 3DS XL. Voilà, donc hein, plus, les plus grands dommage, écrans, je... ok. Il te présente la 2DS. Simple! Simple en ouais, FS... Et la 2DS XL, bientôt. C'est difficile de perdre plus ça. Hein. Ouais, bien, parce que euh, pour les trailers, si vous avez vu les trailers, vous imaginez déjà le, la 2DS, c'est un gros bloc. C'est déjà un énorme truc, tu vois. Imagine la 2DS XL. <rire> Je tiens une balance-borne dans mes mains. <rire> ah, ah <rire> c'est exactement ça. Euh... Bah, elle Et va servir au, de au Wi-Fi. Passage, au passage, donc cette console, euh, bon, ça compatible wi tout ça. Une, une, une carte SD de 4Go sera incluse. Il y aura un chargeur, pas ouais, comme la 3DS. Et, et il y aura contre... le son uniquement en mono, le son en mono sur euh, le côté gauche de la console, ah, uniquement une seule des... enceinte. Vous ah bon. Bon. brancher des écouteurs. C'est pas en sur au niveau, du, au niveau du design, je ne sais pas où sont placés les boutons Start et Select. Ils sont oui, sur oui. euh, le côté droit. Ah oui oui. Le bouton est le même que la DS Lite, que la DS Lite. Ouais voilà. Mais les boutons, le bouton Home n'a pas changé de place Mais par contre le bouton Home il est devenu trop Patrick. Autant dans la DS normale et la DS euh, la, d, le, la DS normale La 3DS et la 3DS XL c'était bien C'était à portée d'accès Mais maintenant tu vois tu as un écran de moins à appuyer sur le bouton C'est trop papatrique Ce qui est drôle c'est que c'est censé viser les gamins Des gamins qui ont des minuscules petites menottes Alors comment ils vont faire pour appuyer sur le bouton quand Home Pour tenir la truc, console, ne pas la limites. faire tomber Et appuyer sur, sur les limites. gamins dans 40 ans Alors comment, pourquoi tes doigts sont comme ça Ah bah, c'est la 2DS hein. <rire> <rire> non non mais <coughs> Justement, pingo, c'est pour ça que la console elle est beaucoup plus solide parce qu'il prévoit que les petits gamins ils vont la laisser tomber, tu vois. Autant faire un VTEC, alors je veux dire, c'est pas Nintendo un... de sortir ses conneries. Ah, mais attends, c'est clairement fait... ça. C'est on se, se ces que les boutons, euh, les boutons de derrière là, comment c'est, je sais plus, LR, LR, oui euh, ouais. étaient fragiles. Euh, là, quand je vois la taille des boutons, je me dis, quand tu vois la gueule, putain, c'est du d, ouais. Bah, bah oui, mais attends, tu en fait, regardez les boutons, on dirait des boutons. Euh, ZDR de la Wii U. Mais en fait Nintendo euh, vise le marché des VTEC avec cette console, je suis désolé. Donc justement en parlant de marché, il se fait le temps d'annoncer le prix. Donc 129 euros prix américain, enfin 129 dollars prix américain, on pense que ce sera 129 euros en Europe. Euh, donc voilà, 129 euros, c'est vrai que c'est moins cher. C'est le seul truc, quoi. Mais... Ouais, bon, mais ça vaut, pas le, pas le, ça vaut pas la différence. Gros, de prix, mais ce qui est assez étonnant, c'est que 129 euros, ok, mais me dit pas quand même qu'en économisant sur l'écran... Sans mettre la 3D, t'économises 70 euros comme ça. Il faut quand même pas. Oui, c'est sûr qu'en plus, c'est exactement Mais les mêmes Il n'y a pas la charnière, ça coûte moins cher juste, aussi. Et le programme n'est pas fait pour ouais. lancer de la 3D. Euh, euh, mais ce qu'il y a, c'est que en fait le truc il me rappelle une Game Boy tellement que c'est pour rebondir à ce qu'a dit Florian. C'est vrai que ça, les boutons sont énormes. Ça me fait penser à une Game Boy. C'est le, le gros truc. Non, les boutons c'est exactement les mêmes que la... Oui, mais... les mêmes composants niveau boutons. Hein. Ça, mais oui. C'est ouais, ouais, énorme, est... énorme le truc. T'as l'impression de tenir ouais, une non, Game Boy. Tout... La, la force justement de la Game Boy, c'est <rire> de pouvoir tenir <rire> game en game poche et d'être pris partout, tandis que ce truc là, là tu me pas en poche. Désolé. Tu mets pas ça. Une Game Boy. Je suis désolé. Là, j'ai une Game Boy Color. Je la mets dans ma poche. Ne pas. une 3 ds ouais, une 3D ouais, mais... avec un étui il fallait des comment déjà on comment faire poches. les gens pour strip passer machin... avec ah mais justement le strip passer ah bah c'est simple mais cette fois-ci cette fois-ci Nintendo innove c'est le seul produit où tu vas devoir acheter une housse pour pouvoir la protéger je félicite Nintendo bravo <rire> la force de la DS était de pouvoir fermer pour border les écrans mais oui. Et là non c'était d'être une console portable que tout le monde achète pour jouer n'importe où. C'est vrai qu'avec maintenant, avec les smartphones, ça a moins d'intérêt, mais comme vous l'avez dit, avec le strip quelqu'un le métro Ça tue l'intérêt. Non, mais ça, c'est pas portable du tout, à part pour une femme qui le met dans son sac à main. Et ça, vous ne le mettez jamais dans une poche. Non, c'est un petit sac à tour, rien que pour la DS, quoi. pour Surtout pour les gamins qui jouer Non, mais concrètement, tu la mets dans le Tu sortes avec des sacs, hein. Je veux dire, moi quand je vais dehors, j'ai tout le temps un sac et j'ai tout le temps ma 3DS dans un sac, en fait. Oui, oui, mais... Ouais. mais imaginez-vous imaginez, imaginez une DS. Dans le cas là tout va bien, okay. une 3DS, n'importe. Vous êtes dans le métro en train de jouer. Dans le cas là tout va bien. Vous la faites tomber. La 3DS que ça va faire, elle va tomber sur close. le côté, enfin sur le bas, et elle va se fermer automatiquement. Elle, elle va, elle, ouais, avec ouais, le choc, elle ça va ça. se fermer. On dit là, va protéger chaque, les chaque les Avec l'ombre de choc, l'écran va exploser. Là elle tombe, elle, elle tombe sur, euh, sur un côté, elle rebondit et paf Sur les écrans Il y a un intérêt euh, à ce que l'écran a solide, il s'explose avec le choc. A mon avis vu le temps que t'as, te, que à mon avis ça doit être solide. Hein. C'est comme les premières DS tu vois, c'est ouais, ouais, <rire> bien solide le bordel quand en en même. Ouais, la elle pétait non il me semble avec la DS tank. La DS tank ouais elle mais les écrans tenaient toujours sur eux en fait. Les écrans étaient pourris d'ailleurs. Ouais, enfin, ça n'a rien à voir. Mais peu. bon, c'était les premières première DS, donc on va excuser Nintendo pour ça. Oui, mais là, on, là, va pas là, on les... peut pas les excuser. Ils n'ont pas d'excuse. Voilà. N'empêche, on va, on, va, on va cracher dessus. C'est vrai que c'est dégueulasse. Mais il y a quand même certains trucs, certains trucs positifs. Cette DS ne s'adresse pas aux petits enfants, aux petits gamers, par exemple. Ça s'adresse. Oui, justement aux petits enfants. Si, mais ça oui, voilà. à qui C'est ça Qui est-ce que est... Nintendo voilà. avec ça Ça, ça. ça s'adresse surtout à ceux qui ont des problèmes de dessus pour la 3DS, à mon avis. Mais non, ils prennent une 3DS standard. Ça change quoi pour eux d'avoir cette espèce de truc horrible et qui tient non, pas non, en poche, mais... c'est pas pratique. Non, mais, clairement, des le, des le public des... ciblé... Non, écoutez, moi je pense que cette cause, elle me fait penser à la Wii Mini, c'est-à-dire oui, qu'ils aussi. C'est le prix, baisser les caractéristiques, et comme ça, ils la vendent mieux à des je personnes sais. qui n'ont pas forcément les moyens d'investir 180 euros pour une 3DS XL. Il enfin, ouais, n'y mets... a que 40 euros de différence de prix. Hein. Ouais, bah oui, c'est vrai. Oui, je suis d'accord, mais là, oui, c'est pas. deux il coloris, y donc on a de de bleu, bleu bleu et et noir, le bleu et noir. Attends, les... les... Attends, Flo, Flo vas-y, finis, finis ce que tu étais en train de dire. Il n'y a pas énormément de différence entre la Wii Mini et la Wii au niveau du prix, il y a 50 euros. Et là, entre la 2DS et la 3DS, il n'y a peut-être que 40 euros. Globalement, ça se vaut, mais pour des personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'investir plus euh, de 150 euros dans une console. Surtout enfin, qu'une 3DS, 2DS, une 3DS, 3DS normale. C'est le seul point positif que je vois. Ouais, euh, mais c'est juste le prix d'un jeu, la différence de prix. Une 3DS hein. normale, je, là je suis allé faire les courses il n'y a pas longtemps, c'est à 149 euros à l'éclair hein. Oui, il euh, y, y a des mais... promos en plus sur la 3DS normale. Ici oui, ce sera une nouvelle mais... console, donc ils ne pas faire IT de promos. C'est le prix officiel. Là le prix, le prix des saisies ce sera 129 euros quand ce sera proposé à un magasin. Tu rajoutes 20 euros, t'as une vraie console. Mais oui, c'est vrai, c'est ouais, ça. Ouais. Non mais. Et pour, pour en revenir au, au public ciblé, euh, c'est clairement les enfants, puisque le, le, le, la 3D là où elle gêne le plus, c'est pour les petits gars, c'est pour les, les, les petits enfants de moins de 7 ans. Mais il y a le contrôle parental. Façon... contrôle par de... Oui, oui, mais d'accord, mais combien de personnes savent il existe un contrôle parental sur personne, euh, bah, euh, tous les parents les tête, euh, <rire> qui regardent la voilà, personne moi mon petit frère par exemple il euh, y avait euh, sa mère qui avait mis euh, le contrôle parental dessus le truc c'est donc elle l'a trouvé et le truc et son, son petit dans le code mais euh... donc ça, ça après ils oublient le code mais elle avait quand même su le mettre donc je pense que nintendo fait tout son possible pour que les parents voient qu'il y aient des fonctions de contrôle parental donc euh, ça c'est pas une excuse hein, pour moi. Non mais moi je peux t'assurer les, les gens les on va gens gens leur dire les non mais les gens, gens... Non, non, non, non, non, attends, non mais ça fait depuis le début de la sortie de la 3D, tu as plein de parents qui qui, qui pensent que la 3D c'est dangereux pour les enfants, enfin plein de conneries. Du coup Nintendo avait depuis le début déconseillé l'utilisation de la 3D pour les enfants Oui, ça incident. fait tout un fond là, là les gens ils vont voir que c'est la même chose le souci de la 3D mais tu as des gens qui vont l'acheter juste pour ça. Ouais, euh, les voilà, gens vont l'acheter euh. Les gens qui vont l'acheter sur ça quel jeu ils vont prendre avec Parce que je vois bien madame Michou qui achète une 3DS pour Oui voilà c'est ce que, que j'allais dire, dire <rire> euh, <rire> les, les, parents, les parents qui, qui achètent Il n'y a aucun jeu de 2DS Mais justement Mais les sûr, parents oui, qui achètent oui, cette oui, console oui, Ils prendre. se ramènent au magasin Ils voient les étalages Ils se disent euh, ok je prends quoi je, une deux... Mon fils a une 2DS Est-ce que je peux prendre des jeux 3DS Non parce que c'est des jeux 3D Évidemment, les parents ils ont aussi 3DS avec 3D forcément Et puis 3 ds C'est en tout 2 donc ça fait moins Ici c'est D... Plus. Donc, pour Au eux, qu'est-ce okay, qu'ils vont prendre Ils vont prendre des jeux DS. Ça, ça, limite, ça marcherait. Mais alors, ils profiteront pas de la console. Autant prendre une, DS, euh, une DS5, je veux dire. Oui, voilà. Et c est... C est... Il enfin, se plie. La DS5, il y a tous les intérêts de la 2 DS, quasiment. Oui, c'est ça. Sauf, sauf pouvoir faire fonctionner les jeux 3DS. Mais si tu veux faire les fonctionner les jeux 3DS, t'achètes une 3DS. Oui. Parce que le principal, le principal point d'un jeu 3DS, c'est quand même la 3D. Je suis désolé. Sur DS, par exemple, sur n'importe quel jeu, la 3D... Euh voilà quoi sur 3ds euh... perso je m'en sers jamais je m'en sers genre 1 oui, sur... un oui voilà mais sinon sinon euh, le principal, euh, le principal, euh, non, le principal sinon point technique d'un jeu c'est quand même euh, d'un jeu 3ds c'est quand même la 3d quoi et sur 3ds 6 euh, je, dois... je, je suis venu en cours du podcast alors je sais pas si vous en avez évoqué mais l'absence de du deuxième joystick, vous en pensez quoi Oui, c'est vrai qu'avec la 3DS XL, tout le monde revenait en disant « Il faudra un deuxième euh, Cirque Pal Pro, etc. Ouais, » ouais, ouais, ouais, ouais, Les fans ont râlé, ouais. et puis maintenant, il n'y a plus personne qui en parle. Euh, c'est complètement passé à la mais trappe. Hein. c'est un échec, un le Cirque Pal qui... Pro. Ouais, enfin, quand même, pour non, en revenir sur... Il jeu qui sont Dans ça. TV Revelation, Mercenaries et... Ouais, ouais, c'est ça, le Cirque Pal Pro utilise trois jeux, donc c'est bon. Non, mais le truc... Oui, je suis sûr utilise trois jeux, et en plus... Non des... mais il utilise ah, trois suisseur. jeux, et en plus il utilise des jeux qui sont euh, plutôt typés gamers, euh, oui, des voilà. mecs qui jouent, euh, et, et pas les enfants, hein, vu que la console donc... est cible les enfants... Les pas, ils s'en pour jouer à Mario Kart, ils ont rien à faire d'avoir. faire ça, un ça, en plus c'est vrai, vrai, pour rebondir à ce que tu as dit dans les trailers qu'on a vus, la plupart des jeux c'était pas des gros jeux gamers qu'on avait vu, c'était Mario Kart, Mario 3, et et Marga, Crossing, Mario 3 Land et Animal Crossing. Ça s'adressait vraiment, euh, ça s'adressait pas du tout aux gamers, t as, t as totalement raison. Euh, pour, re pour rebondir à ça, Lilian nous disait oui. qu'il y a deux coloris approfondis. Oui, alors on a, on a donc un coloris bleu sur le derrière et noir sur le devant, moche, je... et blanc, un coloris blanc. blanc. Non, non il y a un blanc sur le devant et euh, rouge sur le derrière. Oui, parce que c'est l'inverse, c'est l'inverse. C'est noir images et rouge. C est... C est... moi aussi j'ai les images devant moi, c'est noir et rouge et blanc et bleu. Oui, il a raison, je crois. Bah non non, j'ai des images, je te les envoie si tu veux. Bah, attends. Ah attends. Et bah y et rouge, yeah, il y a noir et rouge. je suis sûr qu'il y a bleu et bleu et bleu. Ouais, c'est ça. C'est ça, oui. Bah, à mon bah avis, ça doit être j'ai une image avec le peggy, une image avec l'USK donc Parce que attends. Bah à, mon avis, à mon avis, il doit y avoir euh blanc et rouge, noir et rouge, blanc non, et attendez, bleu, et noir et bleu, non Attendez, je vous envoie un lien. C'est, la recherche tu, tu tapes 2ds sur Google Images, et tu as ça. Et tu as une 3ds noire et rouge en première ligne. Et tu as une 3ds noire et bleue quelques images plus loin. Mais tu t'as pas. Ah ouais, il y a une noire et rouge. Bah y aura... Ah bah et, oui, il une noire et, noir et C'est sais... la version américaine. C'est la Ah c'est la version américaine. Ah ok, ouais, je vois. Noire et rouge, c'est la version américaine qui parle de la 2ds en 23 le 23 août 2011 alors c'est drôle tu vois il y avait on, on pensait déjà à une 2ds avant qu'elle sorte hein. et là c'est pareil ils disent 100 3d Quoi, il y avait déjà des rumeurs, des choses comme mais ça Mais c'est un peu un aveu d'échec, hein. oui, c'est vrai qu'il y avait des rumeurs à un certain temps euh, d'une DS2D, euh, mais ici c'est clairement un aveu d'échec de Nintendo par rapport à la 3D. Non, mais sauf que c'était il y a deux ans, je doute qu'il y a deux ans ils avaient commencé le développement de ce truc. C'était hein, il, la... hein, te... il y a un an, c'était il y a un an. Ils commencent souvent beaucoup à l'avance les développements de consoles. Dès qu'il y a une génération qui est finie, ils passent déjà à la suivante. Non, mais attends, me dis pas qu'il faut des années pour développer un truc pareil. Tu connais pas le Nintendo. Design hein. Le design s'était pondu par un gamin de 3 ans. Non, par, ah, un, attends, par un designer qui, qui sort de, de l'école et qui est et avec payé, une mauvaise ça, note. Il 10 euros par mois. Attends, mais il faut il faut euh, à tout casser 2 euh, mois pour ça, faut pas déconner. Fin... C'est les mêmes composants, en plus ils ont rien, ils ont rien à faire donc, ce niveau composants, c'est les mêmes. Oui, c'est oui, exactement je... le même. on vous mettra une fiche technique à peu près, où il y a à peu près toutes les caractéristiques. C'est quasiment mais... toutes les mêmes caractéristiques que la 3DS normale, sauf qu'il n'y a pas de 3D. Et, que tu... et aussi, principal troll aussi, c'est que l'appareil un... photo... Il y, une... Il y a une caméra 3D. Oui, oui voilà. c'est ça, la caméra, caméra 3D. 3D une, un, mach... un appareil photo 3D, mais tu ne les vois pas entre oui, les... Voilà. Ah, Donc vous pouvez prendre des photos et 3D, mais vous ne la... pouvez pas les voir ni sur la console, voilà. ni sur non, le PC. Mais... Il faut le, le tra... la transférer sur une autre 3DS pour la voir. Mmh, Bravo, Nintendo. Et vous êtes, vous vous êtes sûr bah. que ça prend des A J'ai l'affiche qui est marquée 2 Outer et 1 Inner Camera. Non ouais, mais je suis, de, pareil, je suis en train de de, de, de de voir le derrière de, de la 2ds et oui il y a deux caméras et ça vient du site officiel de Nintendo of America donc c'est un vrai visuel voilà donc euh, ouais, c'est ça. Euh, oui, ça prend pour en temps pour revenir à ce que je voulais dire depuis tout à l'heure j'ai une oui petite anecdote c'est en fait j'ai euh, donc trois amis à ma mère euh, qui à Noël dernier ont acheté une 3ds xl à leur, euh, oh. oui à Noël dernier ont acheté une 3 à à leur fils euh, ou oh. à leur fille et dessus, ils ont acheté uniquement des jeux DS, pas de jeux 3DS. mais bah ouais, mais y en a beaucoup qui font comme ça. Y'en hein. a qui comme font ça, comme mais ça, pourquoi les mais pourquoi Pourquoi parce, la... parce que la DS se vend plus dans le commerce Oui, en voilà. et que ça. les gens vont pas dans les boutiques d'occasion, c'est tout. Et oui, et les jeux 3 d ça les. Pour Surtout, acheter oui. des jeux, DS, des jeux 3DS Sur une DS ça Mais ça ils sont plus chers, les jeux 3DS en plus. Certains ouais, sont chers. Non, c'est aussi cher. De 5 euros. c'est de 5 euros. 5 euros, 10 euros à peu près. Ouais, mais les parents, justement, ils comprennent rien c'est ça mais ils sont tout informés, public ils, ils sont d'un public ouvrier. qui est pas informé voilà on parle d'un public qui est pas informé et et et ça, ils en de... ça. Est trop, ils moins informés mais c'est ça c'est trop le bordel c'est imaginez imaginez les gosses euh, qui prennent un, euh, les enfants les parents pardon qui prennent un, trois, euh, un Nintendo 2DS imaginez ils vont pas dire au vendeur bonjour je voudrais des jeux Nintendo 2DS s'il vous plaît ça, ils, ils voudraient des, dire, des jeux de ds Nintendo de ah, des jeux va savoir Le vendeur lui va savoir quel jeu donner. Oh, ça dépend lesquels. Il y en a qui sont un peu scrupuleux. Ouais, mais ça va être. Les vendeurs Nucromania avant c'était des vendeurs à Carrefour. Ils savent même pas ce que c'est qu'une Xbox. C'est ça, mais. Non, mais bien sûr. Ils savent juste ce qu'ils juste vendre Ils ont un papier. Alors aujourd'hui on va vendre du Duty Ghost. Ok, c'est bon, c'est fini. Ouais, non, c'est Sinon, j'ai une vraie question. Les cartouches, elles se mettent où pour cartouches euh, ah. bah en... Il est sur le côté, au il dessus est dessus plus au milieu, bord. il est sur le côté. Non, il est tout au-dessus. Le... Non, non le ouais, port sûr, le touche, il est lui. tout au Non, parce que je vois le port cartouche SD là. Et le port cartouche, il est tout au-dessus Port cartouche, au car en touche, il, on, le voit, on le voit sur le premier trailer du Nintendo, euh, de Nintendo DS, il est sur le côté en haut, tout en haut du bordel. Oui, tout en haut, tout en haut. Ouais, tout en haut, ouais, ok, d'accord. Mais voilà. du coup, du coup au niveau de la prise en main, ça a franchement pas l'air terrible, hein, parce qu'en général avec une DS on incline un peu son écran, tandis qu'ici c'est vraiment tout plat. Euh, en plus pour. Prendre... Ouais, c'est pas pratique pour y jouer, ouais, surtout pour des, des gamins qui ont des petites mains. Alors ce que je, ce que le, le truc drôle que j'avais dit tout à l'heure sans le faire exprès, je me dis ah mais du coup ça va être plus compliqué pour orienter l'écran 3D, sauf que il euh, y, a, y a pas d'écran <rire> 3D. Il y a pas d'écran 3D, <rire> c'est dommage. Donc, alors... euh, le problème est résolu, mais en plus je, je trouve que c'est franchement pas très esthétique d'avoir deux écrans sur un truc plat, autant faire un seul écran, et alors de taille différente en plus. Ça se voit oui. que, ça a, que ça a été fait par ouais. rapport à un modèle ouais, ancien ouais. combiné en mode, enfin ça ressemble à rien. Mais oui c'est vrai, mais... Ça ressemble à rien, enfin je suis désolé. En plus, en voyant dans le trailer, comme le disait Lilian, parce qu'on a quand même vu, on a quand même revu les trailers avant, comme le disait Lilian, euh, les gens quand ils prennent la, 3, la, la 2DS, c'est franchement pas naturel, c'est, ça se voit quand même que dans leurs mains, c'est. Mais vraiment. je sais pas. Quand je, une... quand je joue à une console, enfin, je peux pas voir mon doigt en même temps que l'écran. Mais c'est ça. Donc c'est pas, pas des limites pareilles sur la Game Boy Advance, etc. Mais bon. C'est voilà, ça. Euh, bon en plus, plus ils, vont pas savoir, ils vont pas savoir euh, sur quel écran mettre le, le tactile hein, aussi. Ça, et ça, ils vont aussi s'embrouiller. Mm. Oh, ça! Si, quand même. Et alors, le ah, truc, c'est le haut-parleur. Je sais pas si on a parlé du haut-parleur. à l'antenne, quoi. Ah, si, il y a haut-parleur. Je... Attendez, attendez, attendez. Il y, y en a parlé tout 3DS, à l'heure. Je... je vais prendre ma 3DS et je vais mettre mes doigts euh, à peu près exactement au même endroit que... où sont le joystick et les boutons. Il va allumer ma 3DS. Oui, mais je la 3DS, vois, est si est elle est plus fait. épaisse. Hein. Enfin, je veux dire, il y aura un décalage entre euh, l'écran au-dessus et l'écran au Mais, mais au voilà, faut juste pour, de... pour donner une idée, pour voir ceci. si c'est possible. C'est ça, mais tu peux pas. Je veux dire, imaginez! Oui, c'est ça! Je peux pas m'imaginer bon, que j'ai le droit sur les camps du haut pour diriger les camps du bas. Non mais c'est faisable, faisable. Mais avec le faisable, Gamepad, j'ai déjà du mal. Cas, là, hein. est faisable, hein. Avec le et Gamepad, j'ai déjà du mal trail, pour aller à la croix la directionnelle. Et la paume de tes mains, et la, voilà. de tes mains et la, la console l'écrase voilà. en fait. Enfin, la console, elle est en train de... Enfin, la console ah oui, source, ce ça... la... c'est pas du ah. tout important. Ça par contre, c'est pas du tout ergonomique. Mais ce que j'aimerais bien savoir, c'est avoir un référentiel, à côté, avoir une idée de la taille que ça fait en vrai. Parce oui, qu'on a, on a écrans que des images, mais moi j'ai l'impression que c'est plus petit que ce qu'on euh... s'imagine en fait. Hein. C'est une image comparative et ça fait à peu près. Petit en petit. tout cas, dans les trailers, etc., ça fait énorme le bordel. Mais bon, peut-être que tu as oui. raison, Fly c'est petit, ça se trouve c'est tout petit. Il suffit de faire, c'est deux sa 3D. la retourner quoi. et comparer. Ouais, c'est ça. Si l'écran de même taille, c'est deux fois une 3D, bon ça reste trop. Ça se trouve, c'est dans la poche. Enfin, pour en revenir, il y a quand même. C'est la taille d'une 3D standard, c'est plus petit qu'une 3D XL. Ah bah oui bien sûr ouais, ouais, ouais. Si, si. et moi je dis vous retournez c est votre c'est même encore mais, PS, non, quand... mais de, la de, de, de, de vous, on dirait un gamepad hein. ouais c'est vrai ouais, mais c est c est, ça l'air ça a l'air ça l'air plus petit ça a l plus petit qu'une 3ds est, elle, par contre c'est vachement... mais peut-être que ce sera compatible comme gamepad sur Wii U et pas la 3ds oui oui, ça c'est ce que j'avais dit ce serait un, vraiment ça, un gros okay, troll ce serait, ça ce serait sadique ça <rire> franchement un troll énorme parce du que coup, ça été, ça avait été confirmé en 2011 que la 3ds pourrait servir de gamepad c'est hein. comme le univers sur la 3ds que c'est gens pas sûr hein, parce ah, que là, si, ils ont si. ils ont démenti oui. depuis hein, ils ont dit qu'il y avait aucun jeu en préparation ce serait possible oui pourtant pourtant ils l'ont dit en 2011 au même moment et, et c'est marrant parce que au même moment ils avaient aussi euh, officialisé Smash Bros alors qu'il était pas encore en développement et qui euh, dit Surprising sur Wii U alors que on n'a plus aucune nouvelle quoi ouais, ouais, c de... ça c'est ouais, passé c à la trappe hein, tu oublies <rire> ou, ou alors on verra peut-être ça à la fin de vie de la Wii U euh, sur deux jeux quoi mais c'est comme euh, le fait de pouvoir utiliser un second gamepad, quoi. C'est des trucs euh, qui ont est été annoncés, mais... Enfin, ouais, est... ils ne sont jamais sûrs. La, ouais, la, ouais, le, ouais, le, le, le deuxième gamepad, il, il a été dit par-ci, par-là à la télé, etc. Mais il n'a jamais été officialisé par Nintendo ou je ne sais pas quoi. Hein. Si, si. si. Bah, en tout cas, moi Ils ont, pour ils ont dit que certains euh, jeux pourraient utiliser deux gamepads et ils n'avaient pas totalement exclu cette possibilité. Mais finalement, des mois après, il n'y a plus personne qui en parle. Ils te disent qu'il 15 jours ça a été mentionné plein de fois que ce serait possible que des jeux avec arriveraient, mais en tout cas, c'est possible d'avoir deux gamepads sur une seule Wii. Alors qu'à la base, c'était pas possible. À la base, tu pouvais même pas synchroniser un second gamepad si on avait déjà un de synchroniser avec la console. Ouais, ouais, mais ça, on là, s'est là, tu sais peux... toujours pas le faire. Hein. Là, là, tu peux. Si, là, tu peux, je crois. Essayez. J'ai pas... <rire> <rire> pas essayé. Est-ce que j'ai pas un second gamepad Non, sur non, le non bah écoute, non, on peut ça pas, même pas être On peut même de pas, pas l'acheter en fait. séparément. C'est ça, oui, ouais. Si ça toujours pas été acheté. Si tu peux l'acheter séparément en envoyant un courrier recommandé au service consommateur de oui, Nintendo. Oui, si jamais le tien est pété. Alors du coup, forcément, tu dois en synchroniser un second. Mais est-ce que la synchronisation de l'autre reste éventuellement dessus Je de ta console, je t'en fous. Oui. <rire> C'est ça. Donc, euh, pour, rebond pour rebondir à quand va sortir cette console, cette console <rire> qui ne Dans sera pas octobre. populaire du tout, ça sort le 12 octobre. Donc, soit évidemment... le même jour que Pokémon Le 12 X et y. octobre, surtout, ne sortez pas. Donc, ouais, en... c'est ça, mais ouais. Vivian est en train de troller en disant Rendez-vous le 12 octobre à la Fnac pour savoir combien de gens vont acheter cette console. rendez-vous le 12 octobre pour voir lesquels vont acheter X et Y et lesquels vont acheter la console. Ouais, c'est ça, je pense est que mais... est... oui. On on on est vrai, oui vrai, de... De... Parce que moi, j'ai en magasin. Je suis sûr qu'ils vont demander à Micromania. Avant l'ouverture, bon, là il y a du monde ou pas Bah ouais, il y a du monde. Ok. XY. Et quand ils vont revenir, alors ils vont, ils ont acheté quoi Ils ont tous acheté Pokémon XY. Et la nouvelle de DS, euh, on a eu deux exemplaires vendus. <rire> non, non, mais. Euh, mais c'est vrai qu'ils assurent, assurent, la... assurent leurs arrières avec XY en même temps quand même. Mmh, Puisque bah t'as tous les gamins Pokémon... qui vont prendre Pokémon, oui, qui vont l'acheter. Non, non. non, mais en parlant de Pokémon XY. C'est que va y avoir un pack avec euh, la console, mais inclus euh, avec euh, Pokémon XY, mais pas la 3DS, la 2DS. Justement, il n'y aura pas de pack 3DS plus Pokémon, il n'y aura que. Coup, un y pack 2 Et du coup, il n'y a plus de pack doré, etc. La y a 3DS XL, il y avait pas des pas packs 3DS XL. La... Oui. Ça, ils ça, sortent quand même. Oui c'était au... C'est sûr que ça a été confirmé. Les packs 3DS XL si euh, sont, au son sont sein, sortis oui, au pense. Japon. Il me semble qu'il s'était indiqué qu'ils étaient sortis au Japon. Et il me, me semble, semble qu'ils étaient confirmés. quoi les il packs avec Pokémon qu Parce pour que, pour que pour Pokémon n'est pas encore sorti au Japon. Hein. Non, mais c'était c'était confirmé. qu'il y avait pour. ces 3DS hein, en même temps en pack 3DS XL aujourd'hui. me semble des packs de DS. Mais si on a que des packs de DS au Japon, franchement, enfin au Japon, en France, en Europe, quoi, on sera un peu dégue parce que franchement. J'espère qu'ils ouais, vont nous mais... faire un tour, genre euh, un pack moins Kart 7 3 de et. Euh, mais un oui mais des des les jeux, des jeux, des les jeux quoi, comme ça c'est ouais. obligé qu'il y ait des packs de DS euh, peut-être à, à la fin de vie de la console. Le, le jeu jeu casual c est c est obligé. qui, est qui dit, est obligé c'est obligé cette console cette console c'est pas du tout pour faire, pour faire jouer un jeu gamer c'est surtout pour les enfants oui, et le casual casu sûr, avec, sûr et certain pour en revenir oui voilà c'est ça on a eu quand même une surprise niveau logiciel non dans ce Nintendo 3DS mais non c'est un système 3DS c'est normal. Oui mais... mais... Il n'y a rien de plus. Ah bon, rien de plus. Elle n'a pas rien. Est... Elle enlève ah juste juste les Ah bon Mais, euh, mais y a eu de... oui, oui, euh, il y a eu d'autres infos intéressantes aujourd'hui, sans rapport. Oui, mais oui la mis okay, ouais, elle qui, et... co est qui 30 confirme 30 encore.. Ah non, attends, attends, maintenant que je lis, il est écrit que euh, Destructoid avait confirmé un pack appelé rouge et bleu. Euh, ce, probablement en rapport avec les couleurs dominantes des prochains jeux XY à sortir le 12 octobre mais ils n'ont pas précisé que c'était un pack 3DS XL mmh. Oui. Mmh, ouais. donc c'est peut-être finalement de... un pack 2DS ça... c'était dans la même news que celle qui confirmait l'existence du pack euh, Wind Waker HD et euh, c'est vrai que c'était pas mais, euh, mais là, 3DS, là, là franchement à... Nintendo sont en train de confirmer un peu leur euh, manque de marketing parce que Là, en, en même temps, on a eu la 2DS, mais on a aussi, Lilian l'a dit je sais pas si vous avez entendu, la baisse de, la baisse prix, de prix. La Wii oui. U. Oui, alors qu'ils qu avaient stipulé qu'ils ne la baisseraient jamais. Il y, y a une semaine, ils ont dit non, on ne baissera pas la Wii U. Alors ça, que là, la baisse de prix, enfin, oui, ouais, ça a bien fait marrer ça. Non, non mais c'était pareil avant l'annonce de la 3DS XL, hein. ils ont dit aucun modèle de 3DS n'est en préparation, une semaine après ils ont annoncé la 3DS XL. En fait il faut comprendre l'inverse quand ils disent ça j'ai l'impression. C'est ça mais... Non mais pour moi c'est clairement un aveu de faiblesse parce que ça faisait des mois qu'ils disaient mais non elle ne baissera pas de prix, euh... elle est vendue à perte euh, mais n'y comptez pas enfin ouais, le ouais, début. Oui oui ça ne changera rien Tout aux ventes, de... ça ne changera Tout rien de... aux ventes mais on le fait quand ah, même. Ah oui mais ça, ça je suis toujours certain que ça ne changera rien aux ventes. Hein. Parce que tu peux baisser de 50 euros le prix de, de... La 3DS, gros, tu peux je sais pas si t'as vu le score. Hein, que ça non a mais fait avec baisser... la baisse de prix. Mm. Oui, non, attends. C'est un nouveau défaut. Les, les ventes de la 3DS ont remonté la semaine après la baisse de prix. Et puis elles ont rechuté jusqu'à la sortie de Mario Kart 7. Alors ça, je suis catégorique. C'est Mario Kart 7 et Super Mario 3D Land qu'on lancé la 3DS. Hein. Mm. C'est clairement... Oui, clairement, c'est un aveu de faiblesse ce truc. Et, et en espérant <rire> qu'il continue pas sur la voie de la 2D. Et, et, et j'espère que bah, pour l'instant, mais la baisse de prix de la Wii U euh, de, de 50 dollars, elle a été confirmée aux États-Unis, mais pas encore en Europe, même si oui, oui, c'est oui, fort qui J'espère qu'il y aura un programme en si que, Oui, c'est ça. Moi, ce que je disais à Lyon tout à l'heure, c'est qu'en Europe, ils vont certainement se cacher derrière l'argument oh, ouais, bah, on ne décide pas du prix, c'est les revendeurs. Bah. Ouais, ce ouais. que vous avez fait pour la 3DS. Hein. La 3DS XL, euh, ils avaient confirmé la, la 3DS, pas la 3 ds ils confirmé la baisse de prix, mais ils n'avaient jamais confirmé quel en pleurent sur. ils avaient dit, euh, non, non, on n'annonce pas de prix. En fait, c'est le même prix converti en dollars. Euh, un, un dollar égal à un euro, quoi. Ouais, mais, ouais, mais, mais tout comme, euh, tout, tout, tout comme la, la vente à perte est totalement illégale en Europe, hein. en Union européenne, tu n'as pas le droit de vendre des trucs à perte. C'est complètement interdit. Ouais. Tout le monde le fait, si mais tu te en de bio, ça coûte 350 euros à produire. Hein, Je suis désolé. Oui, mais alors, ah, ça c'est ce que, que, en fait, que je disais tout à l'heure aussi. Ça c'est ce que je disais tout à l'heure aussi. J'avais un lien, c'était un lien, c'est sur CNN qui avait fait une estimation. Et, et je euh, bah, il es y aura peut-être. Euh, je... On vous passera peut-être le lien. C'était une estimation. C'est est en anglais forcément, mais. Euh... C'est pas sur le site de CNN, mais c'est CNN qui a fait l'estimation. Et je crois que ça arrivait à 203. Ouais, dollars. 228 dollars. Elle vaut 200. 100, ça, hein, ça, ça fait 170 euros. Ça fait 170 euros. Ouais euh, attends 70 euros, mais avec une conversion là, il a fait cette conversion. C'est dollar égal euros et euh, je sais pas si ils ont mis en quoi mais à mon non, avis pas... ils avaient tout, tout bébé et... en fait non ils avaient évalué le prix sur le pack euh, basique, pas sur le pack premium. Ah bah en plus. Donc euh, Nintendo fait 70€ Le pack premium mais il est pas, est pas tellement plus là. cher Parce qu'elle est à 199€ euh, en Italie Sur Amazon non, Italie Non mais attends le pack premium il est vendu 50€ de plus hein. Enfin 50$ de plus 50€ plus pour uh, plus de mémoire et un jeu supplémentaire C'est vrai que là, là tu fonds sur le pack euh, premium enfin, Surtout que moi j'ai pro... eu le, pa le pack premium à, tête, à 300€ de... parce que je suis un beau gosse Ouais, moi, 318 à... enfin, euh, en moi tout, je l'ai acheté euros. En tout cas, les... pour... Pour, en faire, pour faire une conclusion sur la Nintendo 2DS, on va dire que ça va faire exactement le même flop que la Wii Mini. Ça va, ça va, comment dire, ça va pas passer par l'esprit ah, des joueurs. Pas, pas, sûr, ouais. pas, pas sûr, pas sûr. Peut-être que ça pas fasse... sûr en tout cas ça, ça, ça, va surtout, des... ça va surtout se vendre Auprès des, des... des enfants et des vieux Et voilà Comme disait Flo aussi Ça va se vendre pour ceux qui n'ont pas le moyen quoi. Mais et Ça a surpris sur... les fans <rire> et ça a fait un... un mauvais buzz pour Nintendo Et je sais pas si c'est très encourageant Mais en tout cas Nintendo bien va, va surtout vrai, Embrouiller ouais. tout le monde avec ça et... Et... et a bien foiré sa communication On va voir les pubs arriver mais je suis sûr que les gens vont rien comprendre Donc euh, franchement un mauvais point Pour Nintendo, la console en elle même C'est peut-être pas si catastrophique que ça Mais niveau communication c'est un, un... Tâche totale, mais c'est trop sympa en plus. En plus, il donnait enfin au début, au, dé... au début, on pensait que c'était fake, etc. Mais quand on a vu le trailer, on était tous dégoûtés. Enfin, on, on nous montrait en plus, on nous donnait trop envie. On nous montrait la 3DS comme ça, on nous montrait la dsxl XL, puis on nous montrait cette horreur. était comme ça, les <rire> Mais oui, la 3DS XL, voilà, on a quoi, tous tiré la gueule aussi. Finalement, c'était pas une si mauvaise console. Oui aussi, mais ouais, mais la... ouais, mais la 3 3D, la 3DS XL, c'est différent. C'est pas une si mauvaise console. Je dirais même que en ce moment-là, après m'être concentré, je disais moi que c'était de la merde, etc. Moi aussi. Mais eh, je pense moi, que je pense, moi, je pense que je pense que je pense que c'est quand même mieux que la 3DS normale. Certes, le design est pourri, mais quand même, c'est beaucoup plus confortable niveau euh... niveau 3D, par exemple, parce qu'il faut quand même admettre que la 3DS euh, normale, la 3D, t'as mal aux yeux au bout de 5 minutes. Enfin, voilà quoi. Mais Et surtout, t'as la... pas le problème des rayures sur les écrans. C'est ça, mais toi, par, contre, par contre la 2DS, de. la 2DS enlève tout simplement le point majeur de ce qu'est de ce que de ce qui est la 3DS en fait. C'est un ouais, nou, voilà. euh, nou, nouvel, nouvel, euh, nouvel arrivant à la famille 3DS. Non, non. Non, non, non tu fais 2DS. pas partie de 3DS. Toi, mais c'est une 2 DS qui en fait une 3DS. C'est ça, c'est ça que parce qu'elle a, a, a plus la fonctionnalité qui donne son nom à la console. C'est ça, mais c'est ce ça. Ce qui prouve bien qu'en fait, depuis le début, ils ont donné un mauvais nom à la console parce qu'ils lui avaient donné un autre nom euh, sans rapport avec la 3D. Dans, et ben ils auraient pu continuer à utiliser le C'est pas qu'ils ont engagé sur leur service marketing. Si elle a vraiment les remballés. La 3DS, ils avaient donné un nom normal, et ben ils auraient pu continuer ce nom pour la 2d juste en disant bah, on enlevé la 3d sauf que là dans le nom c'est indique un... qu'il a la 3d c'est comme euh, ça aurait dû appeler ça DS, la virtual 30 ds, 30 DS je sais pas comme le virtual boy oh. euh... bah, dans, dans tous les cas voilà c'est pas une console enfin c'est pas une console euh, qu'on entendra parler si tu, euh, euh, mais... dans, le meilleur exemple c'est comme si tu disais un iphone qui téléphonait pas que tu continuais à l'appeler iphone oui c'est ça c'est bah, un Note 4, hein. Ah, mais toujours, enfin, pour euh, moi, la console elle va faire un bide comme la PSP Go, sauf que c'est. Dans le même contexte. Sauf que la PSP un go, un go visait pas les, les gamins. Tandis qu'ici, il y aura toujours des pigeons. Il y aura toujours des pigeons. Ce, ah, je, les les, je, les je, potentiels acheteurs non, de PSP la 2, ne c'est la... pas des pigeons. Tandis qu'ici, les potentiels acheteurs, ce sont des pigeons. Donc la dé, la console va forcément se vendre. Maintenant, je parie pas du tout loin de là qu'elle se vendra mieux que les autres. Ils auraient pu. Ils auraient pu. Vu là. La tendance actuelle de Nintendo en version dématérialisée, ils auraient pu enlever le support cartouche et faire que des versions dématérialisées, ils auraient pu. Hein. Mais là vous ne pouvez pas déconner quoi. Mais ouais. quand même, on est passé à côté de Non mais je suis certain qu'ils y ont pensé parce que tu, tu regardes The Wind Waker HD, il sort deux semaines avant sur l'eShop que dans les magasins. Aux états Unis, euh, The Wind Waker ouais. HD sur l'eShop il sort le 20 septembre mais il sort le 4 octobre en boîte. Oui, voilà. c'est ça, Nintendo faut se vous débarrasser de pour ma carte. C'est pas en fournissant une carte de 4 Go qui va aller très loin. Euh, sachant qu'un jeu comme Tiditarus et 3 Go, 5, euh, donc pas être très loin. Et on, on, re on reproche à Nintendo, on a reproché longtemps à Nintendo des trois retards euh, sur internet, euh, le, le, le online et compagnie. Mais je regarde, ils se, rattrape rattrape les se rattrape sur les trucs les, qui les, les arrangent trucs bien. Et, je si le dis tout le temps. Regardes sur les, tu, tu regardes sur les versions dématérialisées des jeux complets, c'est peut-être les premiers à avoir été aussi loin. Et oui, ils se rattrapent sur ce qu a... qu arrange euh, qui arrangent bien. Le online qui arrange les joueurs, euh, ça ils s'en foutent. Mais pour ce qui les arrange bien et qui leur apporte du pognon, ils le font. Mais oui mais c'est devenu, avant Nintendo c'était bien, bien c'est devenu... Voilà, devenu trop marketing, même pour la 2DS, euh, en fait ils font... ils font tout simplement ça pour le pognon, ils pensent pas de au plus jeu. C'est euh, ils, pas ils des cherchent des à gagner plus de hein. fric. Enfin, à, à l'époque voilà. de la DS, il y avait une bonne excuse, puisqu'il y avait l'échec de la Gamecube qu'il fallait remonter, tandis qu'ici ils se sont reposés sur le laurier, ils ont profité pour essayer de soutirer plus d'argent encore aux fans. Et là, ça. Bah, ça coince, tout simplement. C'est ça, mais, mais, franchement, mais c est, c est... franchement, cette console n'aurait même n'aurait même pas, enfin voilà quoi, elle n'aurait même pas dû naître, en fait, tout simplement. En fait, la vidéo le jeu vidéo d'aujourd'hui, je suis sûr que si, je suis sûr que si la 3DS aurait eu un, un magnifique succès, et qu'ils n'auraient même pas eu. Euh, elle a eu un DZP. succès, c'est ça le pire. Elle est... euh, maintenant, euh... Elle, elle est lancée, elle, elle se vend Oui, mais imaginons. Et puis maintenant, ils lancent une 2 DS, ils n'en avaient pas besoin. C'est ça, mais. Voilà ils en ont pas besoin mais je suis sûr que s'il y aurait par exemple pas eu la baisse de prix de je sais plus combien Il euh, y avait combien de baisse de prix enfin voilà ils auraient, ils auraient pas mis la baisse de prix sur 3D Je suis sûr que cette, euh, cette console-ci n'aurait jamais non, eu parce qu'il y a les le Mario jeu. qui sont sortis Il y a les Mario qui sont sortis En fait elle ça. a eu un deuxième départ à la baisse de prix Mais là où c est, c est, elle s'est vraiment envolée c'est avec les sorties des Mario Donc c'est vraiment les jeux qui font la console C'est ce que, ce que j'ai dit mais... Voilà. mais Et euh... Lilian vient de nous quitter C'est malheureux Attends, Mais sinon euh, pour euh... conclure En fait le jeu vidéo d'aujourd'hui Maintenant t'as le choix entre quoi T'as le choix entre des jeux sur smartphone Où tu dois payer euh, en, en premium tout ce que tu veux Ou bien t'as le choix entre Nintendo Qui maintenant nous fait des annonces troll De plus en plus avec Mario 3D World euh, Et euh, cette 2DS cette euh, mm. Où les fans on en ont de plus en plus ras-le-bol et as, de l'autre côté, tu as Sony et Microsoft qui te font un, un online payant, des DRM, tout ce que tu veux, des DLC, on a des jeux en kit. Bref, il euh, n'y aura plus que le rétro gaming où tu ne devras plus dépenser mais oui, c est, c est, euh, mais des C'est ça, de ça. mais là, en ce on moment, le jeu, jeu vidéo, ouais. mais le, le, le jeu vidéo part en couille. En ce moment, on ne peut pas trop parler de Sony et, de Microsoft, euh, et Microsoft. Je retire un peu ça. Certes, le online est payant, mais bon, au moins, au moins on pourra dire que tu as un bon service. <rire> oui. Bref, mais euh, eux, eux, ils sont encore euh, débutants, on va dire. donc On va, on va, voilà, on va, on va dire l'excuse des débutants. Par mais... contre, Nintendo, ça fait 20, 20 ans, 25 ans que ça vit déjà, et, et, et plus ça augmente, plus ça fait de la merde. Enfin, c'est voilà quoi. 20, 20 ans, 25 ans que vit Nintendo Je crois, oui, ça, bah euh, non, 1892 euh, 1889. Attends, Nintendo... 1889. Ah, ni... Ça, ça fait, fait plus de 100 ans, 110 ans 130 alors, ans, ils faisaient des cartes de jeu. Ouais, mais ils au moment, au moment, au moment, au moment où, ils ont, où ils ont commencé à faire des consoles, bien évidemment. Les, les années 70-80. Ouais, quoi. voilà, ça faisait, ça faisait 30 ans, quoi. Ouais, voilà, 30-40 ans, quoi. C'est fait, euh, ils ont, parce qu'ils ont commencé... Non, mais la NES est sortie en 83. Ils ont commencé à faire des consoles des années 70, déjà, donc... Euh, c'est ouais, plus vieux. Ouais, ouais c'est les années 70, 75. Les... <rire> c'est 70 nights. Ouais. Oui, vive la bête. Voilà, fille. mais pour conclure, voilà. 70 hein, pour, pour ouais. nos amis. Mais oui, oui j'emmerde les amis simple. qui ne comprennent pas 70. Voilà, mais pour conclure, c'est simple Nintendo est en train de se, se casser la gueule, tout simplement. C'est. Ah voilà. Non. Enfin, ils se cassent il pas la gueule, il mais ils il il, il profitent bien de, de, de, de quelque chose qu'ils qu savent qu que ça peut marcher. Ils profitent voilà de soutirer mais... le plus de pognon. Avec la 3DS, on se disait, la Wii U, c'est pour l'instant un échec, ils ont intérêt à se relever. Euh, la 3... Heureusement, il y a la 3DS pour sauver le coup. Et paf, 2DS, ils s'enfoncent dans... ah, sur tous les terrains, a... sur tous les fronts, ils s'enfoncent. C'est ça, mais c'est pas... dernier truc qu'on n'a pas évoqué au sujet de la 2DS, que ça a été annoncé par surprise, n'importe comment pas bah un trailer oui. balancé au hasard sur youtube Exactement. et surtout une... sans aucun nintendo direct il n'y a pas, y a pas, y a pas oui, eu de nintendo direct oui il n'y a, a pas eu de, de... Peut... nintendo ça prouve peut-être que c'est un truc mineur oui. et que finalement c'est un simple modèle supplémentaire comme a été la DS Lite par exemple mais, mais non je... mais pour moi ça prouve que oh. le public oh. visé oh, c'est des, des enfants enfant. des... moi ça prouve que le public visé c'est des enfants ou des familles oui c'est un spot publicitaire en fait parce que les, les, les, no. les, les familles Elles vont pas regarder Nintendo compte. Direct C'est un spot Les Nintendo Direct C'est regardé je, Par la presse je, Par les joueurs je, Qui, ne, qui je... sont pas ciblés C'est ça Mais je ne sais même pas Je ne sais même pas Si la Nintendo 2DS Va être évoquée Dans le prochain Nintendo Direct Il oh. y a vraiment peu de chance Franchement S'ils si oh. parlent oh. de, oh. si parle de jeu 3DS C'est franchement rare Qu'il qu va être évoqué La 2DS Parce que justement On parle de la 3DS On parle pas de la 2DS Enfin exact. voilà quoi exact. Mais Ils vont essayer Ils vont essayer De nous refourguer ça euh, Marketing Voilà voilà, genre, genre, voilà il y a, il y a, y a la le... Avec le promo, si vous achetez ce jeu sur 2DS, vous avez des points sur le club Nintendo en plus, là, cette espèce de club troll. Voilà, c'est ça, mais ça va... Ça va et, ou même, ça va être genre évoqué, profitez bien de la Nintendo de 2DS, 3DS, et oui, je, à la fin, je suis sûr que ça va être ça, ou, ou une connerie dans le genre. Mais bref, euh, pour en revenir à ce que disait Lilian, pour finir, justement, il y a certaines fonctionnalités que tu pourrais faire dans les jeux DS, bon, etc. Hein. C'est ça, comme par exemple, Photomoglas, c'est un exemple concret, mais il y a certains jeux qui demandent à ce qu'on ferme la console. Mais là, tu appuies sur le jouer. bouton de veille. du coup. Là, il y a un bouton. De... C'est, genre si tu as une énigme. C'est pas du tout intuitif. totalement contre Il y a un bouton de veille. Il y a un ah. bouton de veille. C'est vrai ah, à que à normalement, avis, tu mais... devais imprimer le truc, donc c'est sans logique ça fait tampon, quoi. Mais sinon, il faut le savoir. faut vraiment le savoir. Mais je suis sûr qu'ils ont programmé. Je suis sûr qu'ils ont programmé le bouton il va-vite quand justement il y a un ouvrier comme ça en train de programmer. Mais merde les gens, comment on va jouer à un fantôme en glace, bordel de merde Là mon avis ils ont programmé Comment Mais comment mais la console en veille simplement Parce que c'est quand même une fonction qui est pratique pour économiser les Comment on coupe le wi aussi Il a pas de Wi-Fi, il y a le 3G. Il y a la Nintendo non, non, non, mais il y, y a la molette sur le côté comme sur la 3DS. C'est ça. Je la sais parce que je la vois là, je l'ai sous les yeux. Donc ah ah ça oui, je te... la vois, mais ouais. C'est d'un côté où voilà. on ne voit pas normalement, mais sur la vidéo on le voit, ouais. Bon bah, bah écoutez, je pense qu'on en a assez dit sur cette oui, on a, euh, on a Nintendo de ds ouais. parce que là, franchement. Euh, ah bah non, on l'a vraiment, vraiment euh, euh, voilà, critiqué Nintendo, sous toutes euh, les coutures. Ouais, est-ce qu'elle est que, est qu est qu a, a. Sérieusement, si, si quelqu'un a un, un truc positif à dire, qu'ils le disent maintenant parce que. Ah, ah, le, le, prix. Maintenant, le, le, le, le prix. Le prix. Le prix ça s'adresse aux enfants, juste aux enfants c'est tout mais sinon c'est le seul point positif. Cette console n'a que des points négatifs et encore les enfants le bon vous savez quoi c'est que ça va tuer le marché des fausses consoles du style V tout ça. Oui, c'est ça. En fait ça leur concurrence c'est pas c'est c'est Vtech, désolé. Mais c'est ça, c'est genre voilà quoi c'est T'as as, l'impression d'avoir de, de, les graphismes d'antan Genre la, la Game Gear, là voilà, pour en revenir dessus T'as ça sur les VTech Mais c'est ça, va, ça, va, ça, ça, va tuer, ça va tuer les consoles VTech A mon avis ils seront plus attirés par euh, Par la Nintendo 2DS justement Que par les VTEC parce que t'as les jeux etc C'est mieux trié sur la Nintendo 2DS C'est tout simplement pour les Gosses ah, C'est ça, c'est ouais, ouais. tout simple. Et ça des... ça va je... C'est le gros point c'est gros point positif. Et vrai. puis j'imagine ai... bien que les enfants en CP dans un cours de récré, t'as de quoi Moi oh, j'ai la TT3000 et toi quoi Moi oh, j'ai la 2DS. Ah ouais Ah, 3 la 3... classe Oh ah, la voiture T'as trop de Ah Oh la Voilà, enfin bref, et... voilà. Donc euh, voilà. Bah... Voilà, on bah, c'est fini. Tu voilà, peux me faire une tour. petite euh, outro ou je sais pas trop comment t'appelles ça. Salut tout le monde, à la prochaine. Bah, tu voilà, fais bah speakers. écoutez, écoutez, écoutez ouais. voilà, on a, on a fait le tour, oui, voilà, totalement. Bah, il a tout le monde. J'aurais bien bugué. <rire> c'est ça! Oui. Donc, on a, on a vraiment fait le tour de la 3DS pour, pour euh, vite conclure, c'est de la merde. Non, de la 2DS! La 2DS, mais non, non. Ah, Pourquoi on parle de 2-3DS? Parce que il n'y a pas en 3DS sur la même 2DS! Nous, <rire> voilà, même nous on comprend plus rien. Même nous on en a mis quand même pas. On n'y comprend plus rien, on s'y mélange totalement. Mais voilà, donc, euh, donc désolé si c'était un peu le bordel durant ce podcast euh, totalement à l'image de, voilà. ce, de cette annonce. Hein. C'est vrai, voilà, franchement, c'était. Voilà, cette annonce. Euh, donc n'hésitez pas à suivre tous les protagonistes qui ont participé à ce podcast. Florian qui a fait genre trois phrases. C'était beau, <rire> je sais. Désolé, je je Florian. J'arrive longtemps déjà, j'ai eu des gros problèmes de connexion. Donc. Ouais, c'est ça, on a Alors, eu des problèmes si de connexion. On est voilà. Euh... Okay. Fry sur Twitter, je me rappelle plutôt Twitter, c'est quoi ton Twitter C'est Fry, tout simplement. On cherchait Fry, euh... Twitter et voilà. Non, c'est pas Fry, il y, y a Fry autre chose, mais il a changé, c'est plus une euh, de autre chose. Voilà. Et euh, ah, alors, c est, c est, ah non non mais c'est fry r u R-U-M-P-L-E voilà Frey, Frey, oh, et yeah. un euh... lien dans la description. voilà ouais. et Pingoleon 3000 bien sûr ouais. euh, que vous connaissez déjà et euh, bien sûr Lilian et, Lili et, Lili et, et, et moi et moi-même euh, on vous invite euh, voilà on vous invite également à suivre le la GL time où vous pouvez réagir tout simplement du débat vidéoludique tout simplement voilà et puis ben quelqu'un mot de la fin à dire bah écoutez, oh, retrouvez-nous pour le prochain podcast concernant la 2DS XL. Voilà. <rire> oh, ah bah déjà, ouais, la 2DS XL. Bah, écoutez, euh, euh, moi je pense que le prochain podcast on va aborder ça. Il oui, y, y a tellement souvent des podcasts que dans un an ils annoncent autre chose, on fera un débat vidéoludique pour l'occasion. Avec la même équipe, euh, même débat. <rire> c'est ça, c'est ça, bah, voilà. Si on, est bon est, on, essaiera, on essaiera quand même d'être un peu plus régulier. Enfin, on essaiera, hein, on vous promet rien. Mais on <rire> essaiera un pas tous temps. les trois mois. Vous, vous, surtout vous que, communs. surtout que voilà, surtout que voilà, donc il y a un truc qui va bien casser les couilles de tous ceux qui ont entre 10 et, et 18 ans en ce moment là, 16 ans pardon, en ce moment que ça, ça commence par E et ça finit par Col, n'est-ce pas Il <rire> faut <rire> <rire> bien dégoûter, bon, dîner, Tu, tu peux ça. monter jusque 18. Hein. <rire> C'est ça, mais voilà. Oui, euh, Comme le le lycée, bon, ça, finit, ça finit à 18 ans le lycée, en théorie. A ouais, priori, si on n'est pas un gros doubleur. Voilà. Et donc, euh, voilà, donc on va pas s'attarder plus longtemps, parce que là, on est en train de meubler comme des gros porcs. Bref, merci d'avoir écouté ce podcast, et salut à tous Ciao, à la salut, prochaine Salut, salut, salut on dit au revoir. <rire> au revoir. <rire> au revoir. Tu sais, Flo, au lieu de parler sur Skype, tu peux parler oral, hein Oui, parce que... là aujourd'hui non, et on aura au moins une partie bêtisier parce qu'on était surtout sérieux. Hein. Ouais. Euh, Est-ce qu'on est qu pourrait à la fin du podcast aborder un peu euh, la vita appelle des prix Non. Non mais <rire> c'est votre euh... podcast, Non oui, hein, non. Votre votre votre votre votre euh, voilà. C'est surtout que en fait, euh, on va, vu que c'est coupé au montage, en ce montage, surtout Pingo et Fly qui parlent. Nous, on essaie d'en incruster une. On est meilleur hein, Fly. Moi c'est moi Fry avec un R en fait mais... <rire> j'ai même Non j'ai dit, dit Fry je sais que c'est Fry Mais <rire> des fois je confonds bah, voilà moi en anglais... Bref Je suis pas fort non mais voilà, voilà. Super on Mais là, là on a on a, on a plus grand chose à dire en fait parce que là on n'arrête on pas de se plaindre etc mais on, on a plus, plus fait grand chose à dire tour, hein, je crois